Merci Vas-y, viens faire un lapdance. Vas-y, je vais le poster, t'es mort. Hello, hello Bienvenue sur ma chaîne, c'est Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve sur cette chaîne où on va parler de pas mal de choses, de prépa physique, de technique, de... Gymnastique, d'altéro de crossfit et de pas mal d'autres conseils qui vous seront je pense utiles. Aujourd'hui on va parler du wall ball, le wall ball qui est un mouvement que vous retrouverez dans beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de workouts et qui est à travailler euh, pour pouvoir le mettre dans les woods, pour pouvoir l'enchaîner, pour pouvoir faire pas mal de répétitions aussi. Alors ce qui est assez marrant c'est que la semaine dernière j'ai posté une vidéo sur le thruster et le thruster et le wall ball sont deux mouvements qui sont similairement les mêmes. Donc trop drôle, on va retravailler un petit peu ça et vous allez voir qu'il y a des conseils qui se répercutent beaucoup sur le thruster, et le thruster vice-versa, ça se répercute beaucoup sur le wall ball. Donc voilà, si tout est ok, on va pouvoir commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur s'abonner, à me retrouver sur mon Instagram où je poste pas mal de skills, de conseils, de workouts et de tout, conseils en tout genre, et à mettre un petit commentaire ou à partager cette chaîne à des personnes qui ont besoin de conseils, des intermédiaires, des débutants, dans le 30 dans dans l'autoroute, dans la gymnastique. Voilà, si tout est ok, on va pouvoir se lancer. On a besoin d'un vol pour faire du wall ball. Euh, comme son nom l'indique, wall ball euh, mûr et Balles au mur, <rire> on s'est pas fiché, les américains se sont pas fichés et nous on s'est pas fiché. On a gardé le mot wall ball, mais on utilise un made ball, un made ball pour faire du wall ball donc. Prenez votre medicine ball Et on se retrouve sous une cible Donc il y a des cibles qui sont là Il y a des salles qui n'ont pas de cible. Il euh, y a des petites lignes qui sont au mur aussi Qui peuvent servir de, euh, de marque Alors ça c'est plutôt pour les gens qui veulent faire de la compétition Puisque forcément quand on fait de la compétition eh ben, On est évalué sur la hauteur De, de la de, Du, du, du medicine ball Donc du coup si vous faites votre combat, truc, On s'en fiche un peu Vous prenez un mur et basta Si vous faites des compétitions et, et, et, et, enfin Prenez l'habitude De mettre votre medicine ball au même endroit Comme ça vous ne prendrez pas de norep dans les Donc on se retrouve sous la cible avec mon Med Ball, c'est parti Ok med ball ici, vous verrez dans la salle de crossfit vous avez des med ball où c'est écrit 14 14 c'est 6 kg et 20 c'est 9 kg alors c'est en livre parce qu'évidemment le crossfit est un sport américain de base donc les équipements sont faits par des marques américaines et là c'est le cas donc c'est bien 6 kg donc je vais prendre mon med ball et je vais mettre sous ma cible, avant de mettre sous ma cible je vais mettre en position, il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre en wall ball c'est qu'il y a une position, c'est pas un mouvement où vous vous mettez comme ça et advienne que pourra il y a une vraie position, la première c'est que je vais devoir mettre mon medball ici et serrer les coudes, pourquoi Parce que plus la charge est lourde, plus la charge va m'emmener vers le sol, plus je vais ouvrir les coudes plus ce sera difficile en fait de garder ma charge, donc ce que je vais venir faire c'est vraiment venir serrer les coudes sous mon medball et le garder comme ça, non seulement je vais le placer ici, mais je vais le placer au niveau de mon menton, ça marche de façon à pouvoir garder en, en visu ma cible Du coup je vais mettre en position avec mon de bolson au menton Je vais lever mon menton et je vais faire en sorte de tout le temps garder mon, mon visuel sur la cible Non seulement pourquoi parce que ça me permet de toujours l'avoir en visuel Mais en plus de ça, dès que je vais redresser le regard Forcément ma poitrine va légèrement s'incliner vers l'avant Et ça c'est pas optimal Donc du coup je vais rester ici, ça va me permettre d'ouvrir la cage thoracique Et quand je vais pouvoir descendre, eh bien, je vais rester bien droite et bien haute Et du coup ça va me permettre de ne pas être attirée vers le sol. Donc, je récapitule. Je mets ici, je regarde ma cible, je serre, écoute, je prends mon med ball. Si je le fais avec mon med ball, ça donne ça. Vous voyez Ça fait une, une, une position pas très confortable, hein, je vous l'ai C'est pas super confortable, mais je vais vraiment rester dans cette position-là. Et du coup, quand je vais et le récupérer, je vais prendre l'habitude de serrer encore. Ok Ça donne un, je serre, un, je serre. Ça marche pour ça. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je vais rajouter mon squat, il y a forcément un squat comme le thruster, c'est un squat, un front squat, si vous préférez, un front, ok, plus un presse. Sauf que, au lieu d'avoir la barre dans les mains, comme je le ferai en presse normal, ben là, c'est un ball, donc il faut que je le balance, ok Donc, je vais mettre une action de la hanche qui va me permettre de propulser mon ball et ça va donner ça en bas et presse, ok Il y a vraiment une action des bras, ok Pour le lancer quelque part, ça marche et une action des jambes lorsque je vais remonter et des fessiers serrés pour propulser mon medball. Ensuite, je vais me rapprocher de ma cible. Alors, votre cible, vous ne devez pas forcément l'avoir très loin. Ce n'est pas un, un match de basket là qu'on est en train de faire. Donc, du coup, il n'y a pas de lancer vers l'avant le medball. Le medball on le lance vers le haut, mais légèrement vers l'avant. Ce qui fait que quand il va lancer, il va vraiment taper légèrement pour redescendre. Ça ne va pas donner ça. Ça marche. Donc, il faut que je me mette vachement sous la cible. Donc, quand je suis vraiment rendu sur mon cible, je vais regarder la cible, placer mon de ok Et je vais pouvoir descendre, et lorsque je vais remonter, je vais lancer mon med Ok Deuxième chose, lorsque vous faites du roll ball, s'il vous plaît, respirez. La respiration, ce n'est pas une option. Il n'y a pas écrit « Oh, option, mettez votre respiration ». Non, vous respirez tout le temps. Je respire en bas, je respire en haut, et ça va donner... Ok du coup je vais avoir deux respirations Une respiration en bas, une respiration en haut Et ça va me permettre de pas être oxy Quand je vais faire des 20 répétitions de wool ball Parce que si vous faites 20 reps de wool ball Et derrière moi je vous demande de faire de la corde à sauter ou du running, Vous êtes mort Donc du coup je respire et en bas et en haut pour clôturer sur le medball, donc sur le wall ball, ici, mon job, ça veut vraiment être d'utiliser mes talons. C'est un, un sport de jambes, là, pour le coup. Donc, je vais vraiment essayer de détendre mes épaules dès que je vais le lancer. Je reste pas psycho-rigide comme ça, parce que je vais engorger dans mes épaules. Et là, si mes épaules, elles prennent, s'il y a un exercice d'épaule derrière, je suis mort. Si c'est du push du push presse, du, du, du dips, bah, ça va être compliqué d'enchaîner. Donc, du coup, quand je fais mon mouvement, je vais vraiment essayer d'utiliser beaucoup les jambes et moins les bras. Je vais relâcher mes bras à chaque fois. Okay. Pour ça que vous verrez des gens faire ça souvent Vous voyez ils lancent et ils relâchent comme ça C'est pas hein. c'est pas, pas un décor C'est vraiment l'idée de relâcher les épaules De les détendre à chaque fois Ça marche pour ça On essaie de mettre tous ces concepts bout à bout Et vous verrez que ça va donner un super wall ball On respire, on utilise le front et la puissance dans les talons Et l'extension On relâche les épaules On regarde la cible et on serre les coudes ah, j'espère que cette vidéo vous aura apporté suffisamment de conseils sur le wall Je suis vraiment contente de vous l'avoir. De vous avoir apporté 2-3 tips comme ça qui sont importants à mettre en place, surtout dans les woods, surtout dans vos workouts. Donc j'espère que ça vous aura apporté suffisamment de petites informations pour performer dans ce moment. Si ce pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer quelques messages. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. On se retrouve sur mon Instagram, les amis. On se retrouve dessus parce que c'est ici que je suis la plus présente. Désolée, Facebook. J'aime beaucoup Facebook, mais c'est vrai que je ne suis pas souvent. J'ai beaucoup de mal à y aller. Alors qu'Instagram, j'y suis régulièrement. Donc, on se retrouve là-bas sur mon Instagram. Euh, Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette chaîne. Et retrouvez-vous... Re... Ça veut rien dire. Retrouvez-moi sur mon site internet où euh, je propose des programmes pour les gens qui veulent évoluer, qui veulent s'améliorer en technique, gymnastique, altero euh, et workout. Donc, on se retrouve là-bas. Je vous fais plein de gros bisous. Bye